Welcome les copains, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo mais aussi ce nouveau audio puisque j'ai décidé de vous proposer cet épisode sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon podcast. Tchin. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un podcast où je parle euh, un peu plus en mode détente de ma vie, de mes expériences, où je fais venir des invités et euh, j'aime bien proposer les deux. Comme ça, les gens qui veulent regarder sur YouTube peuvent regarder sur YouTube et les gens qui veulent juste écouter peuvent aussi juste écouter. Aujourd'hui, on est vraiment en mode détente. Dimanche, je suis en jogos, en petit t-shirt large et euh, j'avais vraiment envie de venir pour vous parler d'un sujet assez important pour moi. Et je me suis dit qu'en ce moment, j'abordais de plus en plus de sujets un petit peu tabous et que finalement, ça semblait vous. Vous plaire donc pourquoi pas euh, essayer de peut-être en aider certains ou juste d'avoir euh, une petite discussion avec d'autres. N'hésitez vraiment pas à réagir sous cette vidéo, à me dire votre tour, ce que vous pensez de cette vidéo. Aussi bah, si vous avez une expérience par rapport à ça, si vous avez des amis qui ont déjà été dans des situations similaires. Enfin bref, n'hésitez pas à échanger. C'est trop cool, j'ai l'impression de moins parler seul quand il y a des vrais échanges et des vraies discussions. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta et mon compte TikTok. Voilà je partage pas mal de contenu. Euh, Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma relation avec l'alcool, c'est une vidéo que je veux faire depuis vraiment pas mal de temps mais je savais pas trop comment m'y prendre je savais pas trop vers quelle direction aller et surtout j'avais aussi envie de vous faire une vidéo où je parlais de l'alcool en école de commerce mais comme ma relation avec l'alcool ne se résume pas qu'à ça, je me suis dit que j'allais euh, faire deux épisodes, en gros je là je vais vous parler de ma relation moi avec l'alcool où j'en suis aujourd'hui et puis je pense que je ferai euh, cet été plus une vidéo centrée sur l'alcool en école de commerce et ce que j'ai pu constater, pour ceux qui sont nouveaux ou qui me connaissent pas, ma belle Pauline j'ai 22 ans j'habite à Paris, mais sinon j'ai fait mes études à Lille, j'ai pas totalement fini mes études, je suis juste en césure et j'ai vécu à Rouen. Pour faire un petit background avec l'alcool et tout, j'ai pas du tout été élevée dans une famille où euh, il y avait beaucoup d'alcool, où les gens buvaient mes parents ne boivent quasi pas d'alcool genre pour moi, voir ses parents bourrés, même au nouvel an c'est lunaire, puisque j'ai jamais vu mes parents bourrés, je crois qu'ils n'ont jamais été bourrés de leur vie euh, voilà, je... enfin vraiment j'ai été élevée dans cet environnement là, limite un petit peu l'alcool diabolisé, et j'ai bu mes premiers verres entre la seconde et la première Donc en vrai je trouve que c'est quand même assez tard Et avant ça vraiment genre j'aimais pas Enfin ça me faisait chier que mes potes se mettent à boire Parce que j'avais l'impression que euh, pour s'amuser fallait absolument boire On va revenir à cette question d'ailleurs Et donc je m'en souviens très bien pour la petite anecdote On était en vacances, c'était en Ardèche Et on sortait un peu tous les soirs sur la plage Tout le monde sortait et c'est le dernier soir où j'ai bu quelques verres Et mon cousin à l'époque était en mode Quoi mais t'as bu de l'alcool et tout machin Maintenant on fait nos meilleures soirées ensemble Mais euh, voilà j'ai bu quelques verres et franchement, la première fois que j'ai bu de l'alcool, j'ai eu que des effets positifs dans le sens où j'ai pas du tout trop bu. J'étais pas mal le lendemain, j'ai pas fait de conneries ou quoi, enfin c'était juste cool. Et donc ça m'a donné une bonne image de l'alcool. Après, j'ai bu euh, pendant mon lycée, j'ai bu correctement. Enfin, je veux dire, euh, je buvais quand même un petit peu en soirée, mais j'étais pas non plus euh, la grosse foularde du coin. Ça m'est arrivé d'abuser, ça m'est arrivé de finir pas très bien, de pas être bien le lendemain. Mais encore une fois, je trouve que c'était mesurée, et surtout, je suis une personne qui a énormément de choses dans sa vie, enfin voilà c'est un fait genre j'étais au scout, j'avais euh, mon bac, je préparais les concours Sciences Po et le concours Access, donc en vrai j'avais tellement de trucs à faire que je pouvais pas me permettre le dimanche d'être complètement morte, et c'est marrant parce que ma petite soeur et moi je trouve qu'on a eu à peu près le même rapport à l'alcool quand on était au lycée. Je sais que elle c'est un peu pareil dans le sens où elle préférait moins boire et être bien le lendemain pour pouvoir travailler et tout. Et moi ça a été toujours ça, c'est-à-dire que j'aime pas boire trop, pas pour les effets sur le coup, mais pour les effets le lendemain. Mais je pense que beaucoup de gens sont dans mon cas, hein, je ne suis pas un cas isolé, personne n'aime la gueule de bois. Donc voilà à l'époque pas trop souci, en plus je vivais encore chez mes parents. Puis j'arrive en études sup, école de commerce à Lille. Euh, alors déjà ça mais on en reparlera, hein. mais l'alcool à Lille et l'alcool en école de commerce. Et je pense pas qu'en école de commerce, hein, dans beaucoup d'écoles à mon avis, mais c'est grave. Genre vraiment, c'est on ne va pas s'étaler trop sur ça. Premier 6 mois de mon école de commerce, euh, pareil, je continue à avoir une consommation d'alcool extrêmement mesurée, dans le sens où euh, je sortais surtout les jeudis, parfois je sortais le week-end, mais ça m'arrivait de sortir et de quasi pas boire, parce qu'à ce moment-là je galérais avec les cours. Et donc je suis pas tombée un peu dans ce piège, euh, dont encore une fois je reparlerai, mais... Euh, de l'arrivée en école de co où tu as tendance à énormément boire. En plus, petit fun fact, euh, les gens qui sont en école ou même euh, n'importe où, les soirées étudiantes, il euh, y a très peu d'alcool dans l'hiver. Enfin, en tout cas, euh, nous, euh, nos soirées euh, dans mon école, c'est très. Enfin, c'est fortement dilué. Ce qui fait que si tu veux en vrai euh, être bien, faut boire littéralement, euh, genre, d'hiver. Honnêtement, c'est tellement pas chargé. Sauf que moi, je passe ma vie à aller aux toilettes et c'est genre une heure de queue. Donc pour vous dire vraiment, mes soirées étudiantes, que ce soit le week-end d'intégration, que ce soit les soirées où t'es censé avoir un peu alcool illimité, c'est les soirées où je suis le moins pompette parce que euh, bah, j'ai pas envie de passer ma soirée euh, à aller faire pipi, donc euh, finalement je ne bois pas, ou très peu. Bref, donc premiers six mois se passent, puis bim, Covid, je rentre chez mes parents à Rouen et vous bon, vous en doutez, c'était pas grosse soirée tous les soirs, hein, même pas de soirée donc je ne bois quasi pas pendant 6 mois donc là encore une fois, consommation assez mesurée mais il y a quand même un lien très très fort entre le fait de faire des soirées et de boire de l'alcool et je sais que la phrase préférée de ma mère et la phrase préférée des gens qui ne boivent pas c'est mais moi je peux m'amuser sans alcool et encore une fois je ne dis pas du tout le contraire dans un premier temps, je vous avoue que l'alcool m'aidait, c'est vrai, à me sentir un peu mieux parce que j'étais grave timide et c'est un truc où ça va mieux maintenant mais c'est vrai que je trouve que l'alcool donne un petit truc euphorique et que les gens sont un peu plus souvent joyeux, sympas quand c'est euh, l'alcool bon, hein, on va en reparler mais, euh, mais voilà après ça peut aussi rendre violent des personnes hein, je ne sacralise pas l'alcool mais euh, je trouve que quand c'est mesuré et que quand c'est un ou deux petits verres, bah oui ça peut aider à l'entente mais moi c'était vraiment pas pour ça que je buvais je buvais surtout pour tenir la fatigue je sais pas si je suis la seule personne mais j'ai l'impression que le fait de boire m'aide à vraiment genre tenir la fatigue dans le temps. Après bon je trouve que c'est pas une super bonne excuse parce qu'après il y a des gens ils vont prendre des drogues et tout pour tenir la fatigue. Euh, je vous rassure hein, j'ai jamais euh, touché à des drogues comme ça et tout. Enfin, bref là on parle que d'alcool. Mais c'est vrai que ça m'aidait énormément puisque c'était une période où j'étais fatiguée et donc quand je sortais même au lycée hein, ça m'aidait à tenir la soirée et euh, à ne pas être endormie. Puis arrive la deuxième année à mon école et là les choses... Se gâte, puisque euh, je ne sais pas si vous vous situez un petit peu, mais c'était l'époque où le Covid revenait, mais où littéralement tous les étudiants espéraient qu'une chose, c'est que ce soit fini. Je pense que ça a été une période hyper, hyper compliquée pour beaucoup d'étudiants. Euh, je sais que, bah, on en a beaucoup parlé de, du fait d'être de, dans des apparts isolés, machin et tout, mais honnêtement, même si t'étais pas forcément tout seul, isolé dans un appart chez tes parents ou quoi, je pense que ça a été une période très, très compliquée parce que, bah, les gens déjà avaient plus court. Donc même si j'apprécie pas énormément les cours en présentiel, bah ça te fait des contacts sociaux. Les gens ne faisaient plus d'activités sportives, les gens ne respiraient plus. Enfin je vais pas vous apprendre ce qu'était le confinement, mais bref, euh, je me suis retrouvée à être un peu dans une sorte de coloc pendant le confinement. Et euh, à mettre en relation euh, avec une personne, et plus à être avec nos potes et tout. C'était vraiment une ambiance très étudiante, contrairement au premier confinement où j'étais littéralement avec mes parents. Plus je listais BDE à ce moment-là, euh, bon c'était un peu plus tard ça, c'était quand il n'y avait plus le confinement et tout, mais ça a été un enchaînement de confinement, couvre-feu, euh, puis découvre-feu, mais euh, malgré tout, genre euh, une ambiance où tout le monde a envie de s'amuser, mais en vrai tu peux pas. Donc c'est juste un mood de frustration. Je me suis un peu égarée, mais ça pour vous dire que c'était pas une période hyper normale pour tout le monde. Et ce qui a un peu bouleversé, mais bref, je m'égare, mais ça a marqué un nouveau point dans ma relation avec l'alcool. En vrai, pour être 100% honnête, c'est la première fois où je me suis vraiment retrouvée intégrée dans mon école et donc avec un entourage de gens qui buvaient beaucoup. Au début, je trouvais ça cool à la rentrée, puisque bah voilà c'était déconfinement, on pouvait sortir, il n'y avait pas le reconfinement qui avait encore été annoncé. Je trouvais ça trop bien de boire et tout. enfin Au début, j'avais pas de mauvais effet. Puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'en buvant tous les jours, j'étais... Euh, ben déjà, je prenais grave du poids. Hein. En plus, j'avais plus aucune énergie et que ça a altéré de ouf ma productivité. Donc à ce moment-là, je me suis un peu calmée. Euh, bah, J'ai dit à mon entourage, euh, voilà, moi, je... Enfin, c'est pas possible pour moi de boire tous les jours. Et surtout que c'était pas, en fait, boire pour être bourré. Dans le sens où, je sais que quand tu dis je bois tous les jours ou je bois beaucoup, les gens s'imaginent que t'es ivre-mort tous les jours. Mais moi, c'était devenu un petit peu... Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais l'alcoolisme mondain. Euh, dans le sens où tout le monde picole un peu toute la journée puisque c'est l'été, enfin c'est la fin de l'été, t'as pas encore trop de taf, t'as pas encore de devoirs, machin. Euh, tout le monde a un peu soirée d'assaut, euh, blablabla, tout le monde est trop content de se retrouver, surtout après un confinement de 6 mois. Donc en soi je diabolise pas ça, mais c'est juste que tout le monde picolait tout le temps. Je veux dire, euh, genre t'étais au parc la journée à boire, t'étais la journée chez toi à boire, t'étais le soir chez toi à boire. Et ça, c'était un peu la période fin août-septembre. Et moi, j'ai vraiment réalisé que c'était pas un mode de vie qui me convenait et que même si c'était trop drôle, même si c'était trop bien et que j'étais hyper heureuse à ce moment-là, ça convenait pas au mode de vie auquel j'aspirais, et c'est là que j'ai un peu décidé de ralentir l'alcool. Sauf que pour être 100% honnête, c'est vraiment pas simple, il y a une vraie pression, et j'accuse pas du tout les gens dans mon entourage, enfin c'est pas du tout ce que je veux dire, mais quand t'es dans un environnement où tout le monde sort souvent, ou même sans sortir, où t'es avec des gens qui, bah juste eux ils ont envie de d'utiliser de temps en temps, c'est hyper dur de dire non, pourtant je suis une personne qui a un énorme caractère, mais juste... Quand tu fais apéro tout le temps, bah je me voyais pas juste pas boire. Je sais pas si c'est hyper clair. Donc je me suis retrouvée à quand même pas mal boire jamais trop boire non plus, mais juste à boire très souvent. Même si c'est un, un ou deux verres par jour, bah finalement ça a de l'impact sur ton corps, sur ta santé, sur euh, ton mental, parce que je pense que les effets de l'alcool n'arrivent pas que quand t'es euh, complètement ivre mort par terre. Hein. C'est euh, un verre ou deux par jour, ça suffit à euh, bah, déjà c'est calorique, ensuite euh, ça altère son sommeil. Je vais en reparler, mais voilà ça a quand même des effets néfastes. Sauf que sur le coup, j'étais quand même la personne de mon entourage qui buvait le moins. Enfin honnêtement, à part ceux qui ne buvaient pas du tout pour des religions ou problèmes de santé j'étais une des personnes qui buvait le moins. Et c'est ça, c'est un peu un biais de comparaison dont je voulais parler, c'est que t'as tendance à te dire quand tu es avec un entourage qui a pas forcément un mode de vie hyper sain que toi t'es bien, toi t'es une normal entre guillemets alors que moi à l'époque j'avais déjà cette conscience de euh, je veux faire des vidéos je veux euh, créer des choses je veux bosser dans ce milieu là mais l'environnement dans lequel j'étais n'aidait pas et encore une fois j'avais plus personne hein. enfin c'est autant de ma faute enfin c'est aussi la faute de voilà de l'époque du moment du du covid enfin bref vous avez capté et je pense que c'est un truc qui arrive à vraiment beaucoup de monde c'est à dire que t'as beau aimer sortir tu as beau aimer tes potes t'as beau aimer les gens autour de toi il y a toujours cette ambiguïté entre est-ce que je suis prête à autant boire à autant sortir pour euh, voilà favoriser ma vie sociale, mais laisser de côté bah, ma santé, mes projets, et c'est un petit peu ce que j'ai fait pendant un an. Donc je garde pas un mauvais souvenir de cette période, mais je garde par contre un énorme sentiment de culpabilité parce que j'avais l'impression de pas avancer dans ma vie pro, de pas avancer dans mes projets, mais en même temps je... Je voyais pas comment je pouvais faire mieux, je ne pouvais pas plus me couper des gens autour de moi. Et en même temps, je n'arrivais pas à faire mieux et je ne pouvais pas faire mieux. Je refusais déjà beaucoup de trucs. Il je... y avait plein de soirs où finalement, je ne buvais pas et tous les gens autour de moi buvaient. Mais j'avais vraiment cette ambiguïté constante en moi de ne pas trouver cet équilibre. Et je pense que là, ton environnement joue énormément. On a beau dire ce qu'on veut en mode si tu veux pas boire, tu bois pas. Oui, c'est vrai, mais quand tout, tout le monde autour de toi est dans cette ambiance, il y a forcément une pression que les gens le veuillent ou non. Après je pense que c'est pas forcément vrai pour les gens qui ne boivent pas du tout d'alcool parce qu'à mon avis on est quand même dans une génération où on comprend ça, je vous parle par rapport à la religion et tout. J'ai des amis qui ne boivent pas du tout d'alcool, ça me viendrait jamais à l'idée de leur dire allez bois un verre. Mais moi j'ai pu être cette personne qui dit allez prends un verre avec moi, enfin pour inciter un peu les gens à faire comme toi. Ensuite commence ma troisième année et là c'est un enchaînement un peu plus hard pendant six mois puisque euh, bon déjà je suis plus en coloc euh, en grosse coloc et tout donc euh, l'alcool ça se calme, mais aussi clairement j'avais beaucoup plus de taf, j'étais dans une enfin dans la plus grosse saison de mon école et tout, donc je bois moins. Mais par contre je me rends compte que à chaque fois que je bois, enfin la plupart du temps, j'ai l'alcool triste et là j'ai découvert ça parce que je n'avais jamais eu ça j'avais déjà des potes qui avaient été comme ça mais je trouve ça horrible en gros à chaque fois que je buvais bah finalement ça me rendait plus triste qu'autre chose et donc je pense que c'était à ce moment-là, il y avait juste des trucs qui n'allaient pas trop dans ma vie et tout, mais euh, un, peu, un peu compliqué et pas cool. Sauf qu'en même temps, tu peux pas prévoir à chaque fois si ça va te le faire ou pas, parce qu'il y, y a quand même des fois où je m'amusais. Mais, euh, mais voilà, relation beaucoup plus toxique entre guillemets avec l'alcool, même si je bois moins et, euh, et je réalise vraiment que l'alcool peut avoir un effet très néfaste sur toi et un effet pas du tout cool et joyeux. Ça se gâte encore plus quand je me fais quitter et que euh, l'alcool devient un petit peu un refuge et ça je pense que beaucoup de gens euh, l'ont vécu. Encore une fois j'ai dit des mots assez forts mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se voilent la face sur leur relation avec l'alcool hein, et il y a beaucoup de gens qui se voient la face sur la relation des jeunes avec l'alcool ou même des vieux et c'est un truc dont on parle très peu euh, contrairement à par exemple la cigarette dont perso je fume pas mais... Les gens parlent énormément de l'addiction à la cigarette, mais peu de gens parlent de l'addiction à l'alcool parce que quand tu parles de ça, tu t'imagines quelqu'un qui est, encore une fois, complètement mort, enfin, qui, qui boit à longueur de journée, qui est tout le temps bourré, alors que pour moi, il enfin, y a des degrés, tu vois, tu peux pas tout mettre sur une même échelle. Et euh, bref, et donc après ma rupture, je me mets à sortir énormément. Et c'est vrai que boire ça m'aide quand même, genre euh, je vais pas vous mentir. Là j'avais plus trop l'alcooltrisme, mais enfin euh, vraiment ça me permettait de m'évader et c'était plus le fait en fait d'arrêter de penser, genre euh, le fait de sortir tout le temps, le fait de boire et tout, mais j'avais quand même ce sentiment de genre faut que je me calme, je savais que c'était dans une période limitée parce que je... Genre c'était pas un truc qui me correspondait dans le sens où j'aime pas être mal, j'aime pas le lendemain avoir une gueule de bois et surtout il y a un truc chez moi c'est que j'ai des grosses gueules de bois genre je vais vous en reparler mais je bois quelques verres et je suis pas bien en fait j'ai pas besoin d'être mal pendant la soirée pour avoir une gueule de bois hard le lendemain donc euh, voilà la fatigue, la fatigue et tout me rendait encore plus triste mais en même temps ça m'aidait à aller mieux donc euh, très ambigu. Je m'excuse d'avance le son va être un peu moins bien à partir de maintenant puisque mon adaptateur pour brocher mon micro vient de me planter donc je ne peux pas finir ma vidéo avec mon micro. Donc je disais, je comprends bien que cette situation ne peut pas durer pendant des années. Alors euh, je décide de reprendre un peu ma vie en main et je pars en Asie, puisque j'avais une opportunité à ce moment-là, rejoindre des amis. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en Asie, j'ai bu beaucoup moins d'alcool. On est beaucoup sorti, on a beaucoup fait la fête, mais on a aussi énormément voyagé. Et une petite différence, c'est que euh, à Bali du moins, enfin en Indonésie, l'alcool coûte plus cher qu'en France. Et comme de base tout coûte moins cher, ça te donne l'impression que ça coûte encore plus cher. Et donc j'ai quand même bien bu, je me suis quand même bien amusée, mais j'ai retrouvé ce rapport sain avec l'alcool en mode c'est cool, genre je m'amuse, ça me permet de tenir un peu mieux niveau fatigue. Mais j'ai aussi fait des soirées en étant complètement sobre, dont une, je me souviens, euh, j'étais malade, donc je me suis dit je ne bois pas un, un pet d'alcool. Et on a fini sur la plage à danser sous la pluie. Enfin Vraiment, c'était trop bien, alors que je n'avais pas bu une goutte d'alcool. Et donc ça m'arrivait de mieux en mieux et j'étais trop contente parce que vraiment, euh, je me rendais compte que euh, je pouvais aller mieux et je pouvais vivre des bons moments, surtout après une période un petit peu sombre et tout, sans forcément boire, donc ça a été hyper cool. Et donc quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à vivre à Paris et je me suis retrouvée à beaucoup sortir puisque ça allait pas du tout. Pas sortir en mode boîte et tout parce que Paris c'est compliqué, mais beaucoup sortir bah, dans des bars, voir des potes et donc à pas mal boire puis j'ai rencontré mon copain actuel on s'est mis ensemble et pareil à ce moment là ça allait pas hyper bien moi avec mon stage lui dans sa vie perso et donc les moments qu'on passait ensemble c'était trop bien enfin on profitait à fond mais c'est vrai qu'on buvait un petit peu genre au début tu sais tu te prends quelques petits verres de vin et tout et finalement on se retrouvait plus on se voyait plus on buvait puisque au début on se voyait qu'une fois par semaine donc on a cette habitude de juste boire ensemble et donc début janvier euh, au moment où mon ancien stage s'arrêtait et où je reprenais un peu ma vie en main et lui aussi, vraiment, je me suis vraiment posée. Je me suis dit, ouah, wow, Pauline, genre, arrête de boire, même si c'est pas euh, hyper grave, hein, dans le sens où tu bois pas toute seule et tout, tu bois quand même un peu trop et euh, ça altère ton sommeil et ça c'est vraiment mon souci c'est que ok je buvais pour mieux tenir dans la soirée mais le lendemain j'avais toujours ce petit mal de tête et même après un verre d'alcool et donc je me suis dit et donc, je j'ai pas envie d'arrêter drastiquement parce que je trouve ça un peu triste parce que ça reste quand même euh, voilà un élément cool dans mes soirées mais j'ai vraiment envie de réduire ma consommation d'alcool et, euh, et surtout au quotidien je veux dire genre en mode c'est pas parce que je passe une soirée avec mon mec que je vais prendre un verre de vin enfin c'est bon quoi enfin c'est grave tu vois et j'ai réussi, en vrai je suis grave contente, et ça me fait du bien parce que je me rends compte que je suis beaucoup plus productive que je travaille beaucoup mieux quand j'ai pas bu un verre de vin, et maintenant dès que je bois un verre de vin, même un seul, hein, je vois la différence le lendemain, et j'ai l'impression que j'ai des pensées beaucoup plus sombres et tout, et je pense qu'honnêtement c'est juste physiologique dans le sens où ça altère ton sommeil, et ton sommeil est moins reposé, moins calme, et comme je dors déjà pas beaucoup, et eh bah ben, il faut que mes heures de sommeil soient vraiment remplies donc évidemment je bois encore des petits verres avec mes Cops, euh, je Enfin, si je vais en soirée, je bois encore. Mais je trouve qu'aujourd'hui, je l'ai vraiment compris que euh, l'alcool, c'était hyper cool euh, dans certains cas, mais que parfois, se passer d'alcool, c'était aussi mieux pour toi, pour ta santé mentale, pour ton bien-être, pour ton sommeil, et que euh, ce, tu pouvais dire non. Enfin, t'as pas besoin de dire oui pour faire plaisir aux gens. c'est ta vie, c'est toi, c'est tes choix. Et je pense que sortir de, de l'environnement du commerce, euh, des gens qui boivent hyper souvent. Encore une fois, je juge personne. Hein. Enfin, je comprends, j'ai fait partie de euh, ce monde-là entre guillemets. Et ben, je pense que ça aide aussi parce qu'aujourd'hui je suis dans un environnement où une partie de mes amis de l'école de co ont fini leurs études, donc quand on se voit c'est pour manger, c'est pour prendre un verre, mais c'est pas forcément à chaque fois pour partir en soirée après euh, tout simplement parce que bah, on travaille quoi. et euh, bah, les gens autour de moi ont vraiment énormément de projets et donc on sait très bien que c'est trop cool de s'amuser quand on fait soirée on fait soirée, mais qu'au euh, quotidien on n'a pas besoin forcément de toujours boire vous allez peut-être vous dire pourquoi elle nous raconte tout ça en vrai je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler de mon évolution parce que j'ai encore une fois l'impression qu'on me parle que d'alcool pour des trucs hyper drastiques en mode coma en mode vraiment alcoolisme ou alors des gens qui boivent pas du tout mais jamais des gens qui ont été confrontés à se poser des réelles questions en mode est-ce que je bois trop alors que finalement je suis juste dans la norme de ma génération je vais pas forcément vous faire une morale en mode vous voyez il a pas besoin de boire pour s'amuser d'un an et tout ça je pense qu'on le sait tous juste que la vie c'est un équilibre et je pense que si t'as pas envie de boire tu bois pas si t'as envie de boire tu bois mais essayez de trouver un équilibre qui vous convienne et qui convienne à votre corps. Encore une fois, c'est n'est pas parce que vous buvez beaucoup pendant une période que vous allez être comme ça toute votre vie. Mais euh, je pense que réellement, ce n'est pas forcément toujours compatible avec euh, le fait d'avoir des projets et tout, de boire énormément. Et donc, des fois, il y a des choix que tu dois faire. Et voilà, je sais que c'est compliqué sur le coup, mais finalement, ça peut faire du bien et tu seras d'autant plus fière. Si aujourd'hui, vous êtes euh, dans des réelles dépendances et tout, je pense pas que cette vidéo va vous changer votre vie hein, parce que, encore une fois, moi, c'était pas forcément une énorme dépendance. Mais n'hésitez pas à consulter des gens, ça se fait. Je sais que l'alcool, j'en ai pas énormément parlé dans cette vidéo parce que ça m'est jamais réellement arrivé d'être de, dans des situations de danger. Mais il faut avoir conscience que l'alcool peut emmener des gens dans des situations très graves. Il euh, y a des gens qui peuvent être violents, ça peut vraiment partir en vrille. Et donc, c'est pour ça que l'alcool est dangereux. Donc, oui, l'alcool peut être cool en soirée, machin. Mais honnêtement, faites, a... faites attention à vous. Je sais que genre ça fait un peu grand-mère de dire ça, mais encore une fois, genre tout ce qui est coma et tout, laissez jamais. Je... Le nombre de personnes dont je me suis occupée en soirée, et... où j'ai vérifié. genre qu'ils n'étaient pas en train de juste de mourir, faut faire attention, genre c'est pas cool, c'est pas drôle, et c'est un truc qui m'énervait vraiment quand je faisais des soirées et que les gens finissaient complètement morts, de voir que les gens trouvaient ça drôle en mode oh c'est bon c'est un rite de passage bah non, euh, non. encore une fois j'ai été dans ces trucs, hein. il y a énormément de pression, je parle pas que des écoles de cours, hein. je parle de notre génération de manière générale, il y a énormément de pression, donc essayez de trouver un petit équilibre pour vous, encore une fois voilà c'était juste un petit témoignage, n'hésitez euh, pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous confier en commentaire, j'espère que quel que soit votre rapport avec l'alcool et bah il est sain et vous arrivez à juste être content dans ça et encore une fois il n'y a aucune obligation vraiment genre je me répète hein, euh, voilà et il n'y a aucun jugement vers les personnes qui boivent dans mes commentaires euh, je sais qu'il y a des gens qui ont réellement des addictions et des problèmes avec ça et je l'entends et je le comprends de ouf donc je vous dis pas arrêtez avec l'alcool si vous êtes addict, hein, vraiment genre juste n'hésitez pas à faire le petit pas pour prendre soin de vous et pour prendre soin de votre corps parce qu'encore une fois encore corps n'en a qu'un. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des petits bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon compte Insta. Et bye l'ami